Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Construct Labo Alors je me présente, je m'appelle Franck Daniel Donc je suis graphiste et euh, designer de jeux indépendant Donc euh, amateur, hein, designer amateur Alors j'ai créé cette chaîne pour partager déjà ma passion euh, de la création de jeux Et euh, aussi vous aider à créer les vôtres Donc euh, euh, en vous fournissant les outils pour en vous conseillant sur la partie technique la partie esthétique euh, par exemple euh, les couleurs euh, ou alors euh, quand je, comme je disais la partie technique donc les variables comment placer telle ou telle variable euh, ainsi de suite et euh, faut savoir que ma chaîne est euh, et dédié à ceux qui n'ont jamais utilisé le logiciel construct 3 ou alors qui aimeraient se lancer ou alors qui se posent encore des questions donc c'est vraiment pour tout le monde d'accord donc pas besoin de venir avec énormément de, de, de techniques il vous faut juste une feuille et vous euh, c'est moi qui fournirai les feuilles de toute façon voilà, euh, voilà donc euh si vous avez d'autres questions, si vous avez euh, des questions en particulier, si euh, vous avez des requêtes, voilà, euh, n'hésitez pas en espace commentaire. Euh, voilà, Sinon, euh, voilà, c'est tout. Hein. Donc, euh, la prochaine fois, nous allons démarrer euh, la vidéo euh, avec direct euh, du, du, du boulot. Donc, euh, n'hésitez pas à... À me dire ce que vous pensez en commentaire ou alors juste de suivre la chaîne et vous aurez euh, du bon contenu voilà dans la création de jeux euh, donc voilà voilà si j'ai oublié quelque chose dites le moi en commentaire et, et la prochaine fois je vous le ferai savoir voilà